J'espère que vous êtes en forme, que vous êtes au taquet, moi écoutez, euh, le cheval c'est génial, voilà je suis dans le box à cheval pour un petit peu changer finalement D'ailleurs c'est vrai en commentaire vous m'aviez suggéré de mettre du pots doll, donc on mettra du pots doll, mais je crois que j'ai déjà dit dans, une, dans un épisode Mais on en mettra dès qu'on en aura bien sûr, la ferme à vache je confirme qu'elle fonctionne, ferme à vache, ferme à mouton également du coup Parce qu'il y a des moutons qui sont tombés dedans, <rire> donc voilà ça fonctionne et ça c'est cool, euh, je suis très content, les amis euh, on a décoré, on a réaménagé la maison euh, en off, on a fait ça avec Arthur Je vais vous montrer l'intérieur, je suis plutôt content On a vraiment tout réaménagé On a fait un petit ponton ici en live Donc ça les gars, pour ceux qui étaient présents sur le live, vous avez vu euh, On s'est bien amusé pour le coup parce que euh, vous m'avez bien taillé, vous m'avez bien vanné Mais bon en tout cas, voilà maintenant c'est fait, ça fait un petit... Euh un petit étang même pas une petite mare mais c'est en aucun cas un lac <rire> s'il vous plaît arrêtez de me prendre la tête donc voilà euh, les loups on les a reproduits plutôt pas mal mais j'ai pas encore de name tag donc c'est pas la peine de mettre vos pseudos en commentaire ne vous inquiétez pas je pense que vous n'allez pas vous, vous désabonner le mois prochain donc vraiment restez encore à l'affût et, et je mettrai vos noms ne vous inquiétez pas <rire> voilà euh, les murailles il y en a qui m'ont dit que les murailles euh, alors il faut les rendre stylés et machin alors mon ami les rendre stylés, oui ou non Mais moi ça me plaît, donc non <rire> En fait ça me plaît, on va laisser comme ça et surtout ça me protège euh, On pourra toujours les rendre plus stylés euh, En fonction de mes envies Oh la vache à la gigine Mais euh, là pour le coup euh, non, comme ça ça me plaît très bien Donc je ne vais pas changer euh, sous prétexte que euh, C'est pas beau, parce que du coup pour moi c'est bien Voilà, euh, ça reste personnel L'intérieur donc de la maison les amis Je vous montre ce qu'on a fait Ça dure 2 minutes, c'était avec Arthur Bon visionnage, en vrai c'est sympa. sympa Le petit pont il est sympa ah, merci. Le lac. Est... <rire> et là, franchement, les escaliers, tu les voyais. Le, le vo ouais, je les voyais là. Mais là, tu vois, ça veut dire que tu, tu rentres et hop, et tu peux faire là, c'est chiant. Mais non, tu fais pas tout le jour vu que t'as pas les escaliers ici. Certes, mais là, regarde, c'est sympa, t'es là, j'ai direct accès quand je veux sortir direct. Oui, ouais. T'es pas con. Hey. Non, je suis pas trop con. Oh là là là là là. Non, mais mec. Moi, j'aime bien mettre les escaliers dans un coin de la maison, pas genre en plein milieu de la pièce. Dans un endroit où ça prend. Enfin, que ça gêne pas quoi, où ça prend pas tant de place que ça. Je m'as saoulé. On va faire ça, allez. Ça va être l'épisode. a pas de souci. Alors vers la droite, alors ici N'importe, après tu. Ouais, tu peux les mettre là, les premières dalles. T'en mets deux. Deux. Une côte à côte En fait, tu fais escalier deux de large. Oh, oh <rire> Même hauteur. Même hauteur. Là, tu descends. Ah, d'accord, voilà. Hmm. C'est vrai que ça aurait été. Oh putain, je vais chercher l'escalier, il était plus là! Ah ouais, c'est pas mal! Ah enfin, merci, mec! Et puis d'ailleurs, même, ça fait des détails. L'éclairage. <rire> c'est bien là, non? Une petite lanterne. Ah oui, ça, ça fait un. un... Coucou! <rire> tu peux observer les gens qui vont dans ta salle des coffres. Toc, toc, toc! Je te vole 59 degrés. NON! Mais enlève-moi cette hache de ta main Putain Je permets d'habiller les bords de <rire> Un peu plus ils cramer la baraque ah <rire> Le pire c'est si tu l'avais allumé qu'on s'en serait pas rendu compte tu vois <rire> Tu serais parti non, dans la cave, tu, tu serais un... remonté C'est passé à travers Ah non c'est bon non, non. Oh la vache Tu serais allé dans la cave, tu serais remonté, il n'y aurait plus de maison <rire> juste les chiants qui restent tu vois Voilà vous avez vu un petit peu euh, le making of comment ça a été fait Je vous montre maintenant l'intérieur et ce que nous allons faire aujourd'hui Alors au niveau de l'intérieur on a changé l'escalier de place vous l'aurez compris il est juste ici C'est vrai que c'est quand même bien plus pratique C'est quand même bien plus pratique alors attendez on va pas tout de suite descendre Ici on a fait un petit euh, canapé avec euh, la petite télé, les enceintes, le petit meuble, la petite table Voilà pourquoi pas c'est sympa Petite bougie, petite table de rebord avec des pots de fleurs Pareil là-bas la table ça n'a pas bougé euh, surtout on s'abonne c'est très important les amis c'est le truc le plus important à faire sur la chaîne les gars donc si vous n'êtes pas abonné n'hésitez surtout pas à le faire vous avez vu donc que ma maison a failli prendre feu hein. pour le coup c'est réel hein. ma maison elle a vraiment failli prendre feu euh, ça va très vite ce genre de conneries euh, petite bibliothèque ici on pourra ranger des livres que nous n'avons pas encore voilà et donc là on va descendre tout simplement avec euh... ouais, c'est quand même beaucoup plus eh, c'est beaucoup plus rapide beaucoup plus smooth ça fait plaisir oui donc la salle des coffres j'ai encore tout agrandi J'ai déplacé donc euh, J'ai mis la table d'enchant ici Là on va faire la cuisine aujourd'hui dans cet épisode J'ai une idée en tête mais une vraie idée hein. On va faire une vraie petite cuisine avec la hotte Qui va euh, mener une cheminée vers le haut euh, Voilà un petit peu J'ai rajouté des coffres là Donc là on mettra des, des murs de, de spruce hein, Donc de, du bois du bois sombre Le toit ici bien sûr on va continuer de le faire en cette matière C'est juste que je n'en ai plus Faudra aller miner et j'en ai plus en fait dans les, dans les coffres c'est du euh, Splate. regardez j'en ai qu'un seul <rire> ah là j'en ai un là Polyshade display. voilà donc j'en ai vraiment pas assez Mais dès qu'on en aura de nouveau, prochain épisode minage Enfin prochain live minage euh, On en mettra, ne vous inquiétez pas On va vraiment euh, agrandir le tout et faire une vue aussi euh, D'ensemble là, euh, le nether Enfin vraiment il y a plein de projets à faire les gars hein. Entre le cratère, entre la maison euh, emblématique De Madventure à reconstruire euh, probablement inviter mes acolytes chacun va s'installer non vraiment vous inquiétez pas on n'est pas là pour s'ennuyer hein. vraiment euh, on a de quoi faire donc voilà un petit peu ici on va faire euh, la cuisine et on va la commencer d'ailleurs directement maintenant alors je vais juste dégager du coup euh, tout ce qu y a ici parce qu'on on va pas en avoir besoin euh, je vérifie juste si j'ai pas besoin d'un matériau non j'ai pas besoin alors pour le moment bah oui ça tombe bien pour le moment on va foutre mon bordel ici Vraiment ça va être, euh, ça va être gigantesque hein. On a discuté un petit peu d'ailleurs euh, en live les gars euh, De faire un faux nether Vous savez un nether artificiel comme dans Madventure saison 1 Bah justement on fera ça dans le musée euh, Dans la maison de Madventure qu'on va reconstruire Pour ceux qui ont la ref Alors pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle Ne vous inquiétez pas vous n'êtes pas du tout obligé de, de regarder la saison 1 de Madventure pour comprendre euh, Je suis perdu là hein. Oui euh, je vous, vous comprendrez en temps et en heure Vous inquiétez pas, on n'y est pas encore de toute façon euh, Voilà, donc on va faire un petit peu la cuisine ici euh, Là l'idée aussi c'est que l'escalier Sera de 2 de large, donc euh, Juste en face de là Donc faut vraiment prendre ça en compte hmm. Faut prendre ça en compte Dans les paramètres de la cuisine Parce que là le souci, vous voyez C'est que <rire> ça, ça va dégager Attendez on va juste faire ça rapidement en ce début d'épisode Donc là vous l'aurez compris c'est un épisode euh, pas exploration pas, pas épisode minage ou quoi C'est vraiment un épisode où on est à la maison et on construit Parce que c'est toujours sympa et ça fait du bien Là il faut que ça descende juste là en face Donc d'ailleurs ce qui va se passer c'est que là je vais casser ici C'est vrai que... Ah bah c'est vrai là je vais pouvoir remettre des, des coffres Parce que l'ancien escalier souvenez-vous Il était là, hein, il était là tout serré tout petit Je le conçois parfaitement C'est vrai que c'était un peu serré hein. Voilà, donc là ça va descendre ici Là on a le, on a le sol ici Ok hop on va faire le sol directement comme ça On est ok Et là à partir de là on va pouvoir redescendre Voilà formidable On va pouvoir redescendre ici C'est juste vraiment pour euh, Parce que si la cuisine on l'a fait dans le vide c'est un peu con quoi Donc faut vraiment prendre en compte ce paramètre Et mm, je penserais même à tourner quoi Parce que là on va avoir un petit souci La cuisine déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 On va faire un truc comme ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu vois déjà là c'est vachement serré Donc euh, faut vraiment pas qu'on aille plus loin que là Faut pas qu'on aille plus loin que là, là il y aura une rambarde Là il y aura clairement une rambarde euh, Je vais la mettre tout de suite les gars euh, On va mettre une rambarde en cobble C'est en cobble qu'on a fait là-haut Ah non justement en haut on a fait une rambarde en stone brick Et bah du coup comme là le sol il est en stone brick On va faire la rambarde en cobble Et eh oui les gars, C'est comme ça qu'on, c'est comme ça qu'on imagine la vie euh, peut-être qu'on mettra du bois de chaîne en fait. Parce que là, le problème, c'est que ça se connecte. On mettra peut-être de la barrière en bois de chaîne. Bon, et pour le moment, je sais pas encore comment on va faire. Enfin, euh, si, j'ai une idée de la cuisine, mais je sais pas à quoi ça va rendre. Ah oui, j'ai récupéré de la brique aussi pour faire les boîtes fleurs, c'est logique. Bon, allez Donc là, l'idée, ça va être de tourner. Hein. On va tourner en mezzanine, en mezzanine. Comme on dit finalement. Donc là, tac, tac. Maintenant, je sais comment faire. Arthur, il m'a expliqué. Hein. C'est-à-dire que là, hop, hop. On peut encore descendre. Et à partir de là, on met. Deux, comme ça, et puis là on peut descendre. Voilà, et puis là on verra comment euh, comment on comment on descendra. Là le plus important, c'est qu'on ait notre espace délimité, juste ici. Voilà. Allez, c'est parti pour faire la cuisine. Déjà, dans un premier temps, il nous faut des blocs blancs. Et ça tombe bien on a du quartz, le quartz qui va nous servir à pas grand chose On va quand même en garder au cas où Même si dans tous les cas on en reminera dans le nether hein. D'ailleurs suivez-moi en live sur Twitch les gars On ira dans le nether en live euh... Mais euh... Mais, euh... mais voilà Donc le quartz on peut quand même en claquer D'ailleurs j'ai même pas besoin d'autant pour être très honnête avec vous Donc attendez dans le doute on va y aller calmement Crescendo d'accord On va pas utiliser des blocs de fer hein, pour des raisons évidentes Déjà ce qui est sûr Ah oui et puis là il y aura le mur Attendez parce que là il y aura le mur Aïe aïe aïe aïe, aïe le coup dur euh, bah c'est parfait, c'est parfait parce que là on va faire le mur en quartz Ouais d'accord, donc on va faire le mur en quartz Encore mieux que, ce que je pensais Là je voulais faire un frigo mais Mais en fait c'est pas le frigo qu'on va faire, c'est le mur Directement, de la cuisine Donc on va délimiter la cuisine de la sorte euh, Bah parfait, de sorte à faire quand même des économies hein, de, de quartz, on est un peu des radins. Euh, je suis un escroc, vous avez vu, j'ai pas mis le mur en bas Mais ça, personne n'est censé le savoir <rire> Attendez, hop Superbe Voilà je pense qu'on va vraiment délimiter ça d'une autre façon parce que c'est vrai que là ça va être un peu relou Ah bah voilà, voilà, très bien Ensuite il faut tout de suite partir du principe, voilà sur les deux blocs du milieu, comme ça au moins c'est symétrique On va mettre une hotte. on va faire la hotte. et comment faire la hotte Ah là pour le coup il va falloir utiliser le fer malheureusement, le fer et euh, du coffre Bon on va prendre le bois de jungle maintenant que j'en ai pas mal ah bah il oui, a plus de table de craft ici maintenant Faudra que je la remette euh, Tac tac tac tac 1, 2, 1, 2 Hop On va faire deux coffres Directement on va faire deux hoppers Vous l'aurez compris Donc c'est de la décoration les gars hein. C'est pas des hoppers fonctionnels hein. Même si remarque on pourrait rendre ça fonctionnel Je ne sais pas pour quelle raison Mais c'est pas du tout l'idée Et en fait on va mettre les hoppers comme ça Et ça va être la hotte. Mais magnifique ça Ça va être la hotte. Et ça va mener vers la haut Pile ici, alors on verra comment ça rendra dehors bah D'ailleurs du coup je peux récupérer là-dedans <rire> Excellent, voilà euh, C'est pas mal parce que de en haut je pourrais faire cuire Aussi des trucs mais bon c'est pas l'idée, hein. c'est pas du tout l'idée Bien au contraire, là ce qu'il me faudrait J'aimerais bien utiliser ce matériau là pour, euh, pour faire des colonnes Mais voilà malheureusement je n'en ai pas hmm. hmm. Et eh bien on va faire de la, la colonne en J'ai quoi comme bloc sinon en andésite, hein, ça peut être pas mal en andésite Ça change, est-ce qu'on peut faire des colonnes En andésite, par contre la table de... Ah non, J'ai une table de craft sur moi putain Est-ce qu'on peut faire des colonnes en andésite Ah Ouais Alors vous allez comprendre un peu l'idée Oui C'est ça en fait, c'est une hotte. Et là ça remontera par là-haut, alors L'extérieur, pour la décoration extérieure, on verra ça tout à l'heure hein. euh, Là pour le coup, oh le soleil il se couche à chaque fois On n'y est pas encore Ouais c'est parfait Parce que là je pense qu'en fait euh, Vu que ça cache c'est un, un bloc plein Je pense qu'on mettra une, euh, des feux de camp pour faire de la fumée euh, Ça peut être pas mal Donc ouais on verra ça euh... On verra ça en temps et en heure les amis d'accord Je vais juste casser autour pour que ça fasse mieux Voilà ok Donc on verra ça en temps et en heure les amis C'est très bien Là on s'occupe vraiment de l'intérieur pour que ce soit fonctionnel et, euh, et plutôt sympa N'hésitez pas à donner une note d'ailleurs de la décoration ici Si vous avez encore une fois des idées je suis preneur Parce qu'en commentaire vous êtes un petit peu, un petit peu timide euh, Et pareil si vous avez euh, des idées pour la cuisine Si vous avez des suggestions, vos pensées, ce que vous pensez de ci et ça N'hésitez vraiment pas en commentaire Je compte sur vous vraiment pour mettre des likes euh, Pour vous abonner, mettre des pouces bleus Enfin euh, mettre des commentaires surtout c'était ça que je voulais dire Je me bien que je me suis trompé euh, je vais pas avoir assez de fer pour faire une porte en fer Si c'est parfait Pourquoi porte en fer me diriez-vous c'est le classique pour faire un frigo Voilà bon, là, vous avez vu j'ai déjà plus de fer hein Donc là épisode minage euh, Dès ce soir hein. D'ailleurs j'ai dit qu'il est 16h mais il est pas 16h <rire> Il est 18h euh, Alors attendez Parce que là l'idée aussi c'est de rendre le truc fonctionnel Donc euh... Blast furnace, furnace, smoker Oui ça me semble pas mal Ah oui mais je fais comment pour les activer putain ah, il faut les torches de resto, nous délouiller. 1, 2, 1, 2. Euh. sticks, heureusement. Ah oui, je vous ai pas montré ma... Mais je vous ai pas montré ma machine Je crois, hein Je vous ai pas montré, regardez ma machine Je la montrerai en live, mais pas en vidéo. Donc voilà la machine à canne à sucre et à bambou. Et ça fonctionne extrêmement bien. Donc pour expliquer pour ceux qui n'étaient pas sur le live, tout bêtement, il y a un minecart en bas. Qui, euh, qui attend Et qui me mène dans ce coffre Les... Euh... Bonsoir Donc en gros il <rire> y a de la canne à sucre et du bambou qui est plantée Et à partir du moment où ça passe devant l'observer bloc Qui observe donc Donc à 3 blocs de hauteur Et eh bien les pistons à 2 blocs de hauteur vont s'activer Et donc vont casser les deux et trois blocs du dessus Et ça repousse à l'infini Et ça va ici Voilà c'est la pire explication possible Et c'est le système de redstone le plus simple au monde Parce que c'est même pas un système de redstone en réalité euh, c'est juste un système euh, automatique Donc euh, c'est donc vraiment pas mal Bon on est là pour faire des torches de redstone Boum boum boum boum Voilà linus et boum hein, pour ceux qui ont connu bien sûr Là Bonsoir <rire> euh, Bah c'est superbe C'est superbe Oh là là ça me saoule euh, Attendez parce que là on est dans la merde Je vais pas pouvoir faire ce que je veux faire ça marche même pas Ah si vous savez pourquoi ça marche pas Voilà Ok superbe euh, Du coup là on va juste faire pareil aussi On va mettre torche de redstone là. Voilà Comme ça je vais remettre un four Un four normal Voilà donc on a les fours normaux Les deux fours normaux ici euh, bah putain j'ai plus de Ah non j'ai plus de Bon ben bah, voilà Bah ça fait plaisir Non attendez je sais Bougez pas, je sais comment on va faire Oh là là, c'est encore mieux euh, C'est encore mieux, je vais mettre les deux fours justement au middle C'est justement eux euh, que je vais mettre avec euh, justement les trappes Voilà, ici euh, avec le smoker, le smoker il doit être à part Ou peut-être que le smoker je peux aussi le mettre en... Finalement, euh, vous savez en... Je sais pas qu'est-ce qui, est... qu qui est le plus réaliste mais je pense que ça c'est pas mal Avec bloc de quartz juste en dessous Ah bien Bien, bien, bien. Alors là, je pourrais mettre des plaques de pression pour la déco. Mais le problème, c'est qu'après, j'aurais pu accès au four. Donc, c'est un peu couillon. Euh, voilà. Les, les limites de la décoration, finalement. Euh, ok. Ce qui serait sympa et envisageable, c'est de refaire comme en haut. à savoir mettre un coffre pour le charbon, un coffre pour, euh, pour la nourriture. Euh... Ouais, d'accord. Pour le moment, je vais les placer là comme un connard. Et puis, c'est tout. J'aimerais faire aussi un frigo. Alors, le problème, c'est que j'ai pu te faire... Mais j'ai la porte c'est pas mal Le problème c'est que si je fais un frigo Avec les mêmes blocs que le mur Est-ce que ça rend pareil Mince Moi je pense que c'est complètement couillon Bah c'est complètement couillon Et puis comment je fais pour l'activer bordel C'est complètement débile C'est quoi Attendez il me faudrait un levier Il me faudrait un levier Alors je sais plus comment on fait un levier Ah bah c'est bon j'ai de quoi faire superbe Ok ah, ouais, ça fait frigo. Mais le problème, regardez, c'est que les blocs, euh, c'est les mêmes que le mur. Donc, ça, c'est pas bon. Va falloir qu'on mette un. Des blocs. Bah ben voilà, de la polish Let's go. Et eh ben voilà. Et eh ben voilà, on a le frigo. Vous en pensez quoi, les gars En vrai Voilà, avec la poignée de porte au niveau du levier, c'est parfait. Euh... Après, là, y a pas beaucoup de place. Ah, attendez, attendez, attendez. Je suis perfectionniste. On va plutôt faire là. Voilà. Tac, alors là on va avoir un problème de coffre Oh la flemme de ouf Oh la flemme de ouf euh, attendez De toute façon il faut que je range tous mes coffres Parce que là c'est un bordel sans nom Donc il faudra que je range tous mes coffres, donc vous inquiétez pas On peut se permettre là ce que je vais faire Hop, on va juste éviter de Voilà, perdre les items Hop, on va ranger ça là dans le coffre ici Non, dans le coffre là, tac tac tac, enfin ranger euh, C'est un grand mot hein, quand je dis ranger hein. Voilà, alors, je vais quand même récupérer euh, mes, mes petits outils euh, intéressants, hop voilà, comme ça on fait de la place, c'est parfait euh, Tac, tac, tac, tac euh, J'avais deux coffres, très bien Ok, donc ça c'est pas mal Et du coup il me faut le, le levier Que j'ai euh, planqué ici, voilà Et donc là, on a le frigo Et on a la place, donc là on va pouvoir refaire Encore le mur, finalement, euh, de quartz Malheureusement j'ai rangé chaque fois dans le coffre Je dois faire des allers retours désolé, voilà Et on va même l'arrêter là, et là on pourra remettre Du bloc de spruce normal, et là on a Une vraie cuisine qui commence, Eh! Hey Mkolo il a changé quand même Mkolo il fait des trucs sympas J'ai même des items frames. Alors elles servent pour les coffres Mais c'est pas grave J'en referai on a du cuir maintenant Là j'ai toujours accès au four J'ai toujours accès au four Là regardez je mets un petit steak <rire> Est-ce que je suis pas un génie ou pas Je suis un génie du mal en vrai Et eh bah ben, voilà le petit barbecue Je suis un génie euh... Les tonneaux On va mettre des tonneaux On va mettre des tonneaux, bien sûr Alors pour ça, j'ai juste besoin de ça. Et de bois normal. Tac. Oh, je fais des mélanges de, de bois parce que je suis un peu un, un radin. Euh, comment on fait les tonneaux Comme ça, un, deux, des barils. Bah oui, il faut que ce soit... Alors là, le seul problème, c'est que c'est pas... C'est un peu problématique. Si on, met, si on met des coffres en bois au-dessus du four... Je sais pas, je trouve que c'est pas bon Euh En revanche Voilà qui est envisageable Ah putain Je sais pas les gars vous en pensez quoi Alors ici ça va bien Je trouve Mais là ça va pas bien avec le smoker Donc moi je dirais plutôt euh, Finalement mettre un deuxième Voilà Et là on verra de façon comment on va délimiter le bordel Parce que là ça me plaît pas vraiment de toute façon, euh, comment c'est fait, là Mais c'est pas mal, en vrai, là, pour une cuisine, déjà, pour commencer. Euh, je réfléchis, je réfléchis. Faut pas faire trop... Ah, bah, les coffres Attendez, bougez pas. Est-ce que je peux mettre un coffre, là Superbe. Et là, je mets un autre coffre à côté, mais pas un double coffre. Tac. Voilà, donc, un coffre à charbon et un coffre à nourriture. Directement. Est-ce que c'est bon pour vous <rire> C'est cool Là, on a une belle petite cuisine qui commence. Franchement, en plus ça tombe bien, j'ai de nouveau du, du bois de spruce Ah oui alors regardez, j'ai fait une bêtise euh, J'ai haché finalement le bois derrière, sans faire exprès Donc du coup j'ai fait sur la longueur, qu'est-ce que vous en pensez Moi je pense que euh, c'est pas si mal Franchement je pense que c'est pas si mal euh, Donc là l'idée évidemment c'est de mettre, voilà euh, Là derrière ça va être problématique euh, Ça va être problématique, attendez On va essayer de, de refermer un peu les... les, les... Les murs de sorte à ce qu'on ait une image de, de ce qu'on veut Ça j'ai pas le choix de laisser Et là il faut que je puisse avoir accès derrière Attendez Bon on va fermer comme ça de toute façon on s'en fiche Voilà J'espère juste qu'il n'y a pas de monstre qui va spawn derrière Attendez parce que en live ça m'était arrivé Donc je mets une torche quand même Voilà là au moins c'est fermé Superbe Ah oui donc là on va avoir un petit problème aussi euh, tac tac tac tac. Bah là, de toute façon, il faudra faire le, le toit. On peut pas le toucher. Il faudra faire avec ça. Oh, j'entendais Nerman. Euh, voilà, donc là, je pense qu'on va. Euh... Ah oui, attendez. Parce qu'il y a des bûches aussi de, de spruce. Alors, comment faire Comment faire On a dit. On en met un là. On va en mettre un là. Voilà. Et. Mais non, mais attendez, là on va avoir un petit souci là. Non, je peux pas casser derrière, de toute façon j'ai pas le choix. Vous inquiétez pas, ça, ça rajoute du relief. Ah oh oui, si ça change en plus. Ça rajoute du relief. Non, franchement, comme ça. Est-ce que je le taille comme ici Je ne sais pas. Est-ce que je le taille ou pas Moi je dirais non. Ensuite, là, est-ce que ce sera symétrique Oui. Ça, ça me plaît, mon ami. Voilà. Et là, ouais, moi je suis un radin. Moi je suis un radin, les gars. Et voilà le travail. Eh franchement. Franchement, nom de dieu. Nom de dieu. Là on pourra voir pour faire quelque chose de. Eh bah ben, vous savez quoi Là on va mettre l'enclume. Ça me paraît logique. Ça me paraît logique l'enclume avec les enchantements dans le coin ici, dans le renfoncement. Paf C'est juste parfait. C'est juste parfait. Là c'est juste nickel. J'enlève la table de craft. Je vais même. Euh, bah si je mets une table de craft là, c'est pas ouf. Hmm, bah je vais en mettre une là. Tout bêtement. Bah voilà les gars. On a, C'est franchement Alors j'enlève juste les torches On va remettre des Peut-être des lanternes Est-ce que j'ai encore des lanternes Non J'ai plus de lanternes Ah si j'en ai encore bordel Superbe Et euh, Vous en pensez quoi de la lanterne qui pendouille là Moi j'aime bien Mais Moi euh... oh, si j'aime bien en vrai Ou alors je la mets plus haut Enfin je sais pas comme... En fait c'est soit comme ça Ou soit comme ça Regardez Mais là c'est tellement Classique Tellement basique Que tu vois j'aime bien avec la chaîne Même si elle euh, pend Mais elle est au milieu de la salle Donc ça dérange pas Oh c'est vraiment chouette là, vraiment c'est vraiment chouette. Euh, par contre là j'ai même pas de lumière à mettre là je euh... Euh... ah mais si en toute logique. Bon un temps je mets là, mais là il y aura le, le toit euh, bien sûr en... en comme ça et je pense que c'est vraiment pas mal. Maintenant pour l'extérieur pour la déco extérieure c'est encore une et je suis fier de moi les gars vous en pensez quoi? Mettez-moi une note en commentaire vraiment, hein. je compte sur vous. Encore une fois c'est comme le box à cheval. Je compte sur votre honnêteté C'est à dire que si vous n'aimez pas, eh ben pas Et ben vous n'aimez pas Et Et voilà quoi tout simplement Alors il me faudrait du coup ouais des, des campfires, Même un seul ça devrait suffire Euh Oh je peux faire de la brique pour le Mais bien sûr la cheminée en brique les gars C'est le classique La cheminée en brique là haut Alors attendez on va se débrouiller pour faire un truc Oh là là Les idées qui fusent comme ça et je parle pas de fuse le youtubeur. Hop Là l'idée Ce serait de... Attends parce que si je casse là Bah oui ça, ça va se voir le problème en bas C'est ça qui est un peu problématique euh... Je vais mettre Un feu de camp pour la fumée, hein. c'est pour la fumer les gars Et de toute façon, eh oui on s'en fout On va faire comme ça les gars, qu'est-ce qu'on s'en fout Qu'est-ce qu'on s'en fout on, on le sait pas, on le voit pas Let's go, et là Est-ce que je rajoute une hauteur ou pas Hum... On peut rajouter une hauteur encore. Ouais, on va rajouter encore une dernière hauteur. Et franchement les gars Oh là là Non, franchement, c'est masterclass hein. En vrai, c'est masterclass hein. Je suis désolé, hein, je, je vous le dis. Hein. J'ai même pas besoin de mettre de trappe. On pourrait mettre une trappe, mais ça se voit même pas. Donc euh, ça sert à rien d'en mettre une. Après, si vous pensez que je dois en mettre une, euh, j'en mettrai une, mais putain. Oh je suis content Je suis content de comment ça rend Et là, bien sûr, il y aura le toit. Hein. Le toit en. Ah, ça, y a pas de souci. Bon les gars, on va vite s'en arrêter là pour cet épisode Comme ça l'épisode est court Mais efficace et intense J'espère que vous l'avez apprécié J'espère que vous avez passé une bonne soirée devant mon live Ce soir je suis en live les gars, d'accord 20h, euh, 20h20 20h20 je suis en live A tout à l'heure les amis, des bisous, ciao ciao Je vous kiffe